Coucou YouTube On se retrouve avec un normand dans la game qui avait entendu que Chauchité, il a les preuves Il va tout balancer dans cette vidéo, je me retrouve un peu dans la sauce. Heureusement, j'arrive à lâcher une grosse explication pour m'en sortir. On est bientôt 200 000 abonnés aussi, je sais, je change de sujet. Mais abonne-toi mec, abonne-toi, like, commente Bisous. Plutôt hôpital ou military Peu importe. T'as quel âge boogie toi 32. Alright C'est toi 29 de votre On va win Yannou. cette game gros Vas-y C'est quoi ton prénom? Euh, moi tu peux m'appeler Yanou Et toi poulet Bastien Ok Bastien Bastien Yanou, parfait On fait comme Ouais j'ai trouvé mon mail de la matinée 100%, 100 qu'il ne connaît pas lui par contre les gars T'es du nord toi du coup. Ouais. T'es côté euh, côté ou, euh, ou l'autre euh, spécialiste. Non Aid non. Côté Luxembourg. Ah nice. Tu es quoi dans ouais, la? Où, toi euh, Montpellier dans le sud. Ah, c'est bon ça. Ouais tranquille, euh, il fait beau. Là ce matin, dis-toi, <rire> petit 21, tranquille. Com combien? Combien? 21. <rire> T'as jamais vu un 2 devant ton thermomètre. Ouais c'est ça. <rire> bah ben là ils vont pas faire ça. <rire> <rire> oh non Oh non il vies, là. Oh merde euh, Poulet je, je.. Ouais mais ça c'est des rumeurs ça. Ah. Euh, on va.. Est-ce que ça te dit qu'on. C'est la cible hein Ouais, on va essayer de courir dessus. Cours sur la gauche, moi je vais prendre l'hélicoptère histoire d'être sûr qu'ils le prennent pas. T'as jamais vu un truc devant. Chou, ouais. Chouachin, Chouan, Choui. Ce que tu veux, frérot, tu... Yannou nous, ça me va aussi. Tu fais dès que t'es dans la fais... Ah, au-dessus ouais, de toi en fait Ouais, je suis fan, j'adore ce qu'il fait. Ils sont en deux. Vas-y, où On est craquin. Hop, là. Merci. A rien. Du coup, tu connais celui qui fait des vidéos Je pensais pas que tout le monde le ouais, connaissait est... comme ça. Bah, tu sais, il y a beaucoup sur, sur TikTok, les trucs comme ça, quoi. Oh ouais, ouais. mais ce qui triche pas un peu, c'est toujours pareil. Hein. Honnêtement, moi, je suis moi, fan, tu vois, donc... Euh... Je, après j'ai je... vu une vidéo où il y a un de ses potes qui le crame où non. tu vois qu'il a, la... euh... qu a la clé USB tu sais, sur le.. sur la tour. T'es sérieux Ah ouais, ouais gars, la même. vidéo elle a non. été supprimée juste après. Non T'as des plaques pour moi Ouais mais j'en ai acheté. En fait tu le vois il est. Il est en train de jouer et t'as un gars idiot ah, t'es en train de tricher, il dit non non et il tourne la caméra et tu le vois il a la clé USB pour tricher là tu vois. Non gros Arrête, je kiffe ce gars, et là t'as la vidéo Non mais je vais... en fait elle y était, et elle a été vite supprimée. Mec, ça expliquerait quoi, comment est-ce qu'il arrive à faire tout ça ouais, gros des fois il saute d'un toit, il fait un, un toit arrière et puis il met une balle dans la tête à l'autre. Ouais. Ah oh, putain Bon après je dis pas, il est bon quand même. Je pense que quand il fait le tournoi à 100 000 là, quand il est caché derrière, il doit, il doit piler quand même, mais... Après, après 100 000, apparemment c'est du papier cul pour lui. Hein. Ouais je pense. C'est bien, que tu gagnes tes sous en jouant tes mots. Ah, bah ouais, il est bien ce bâtard. Hein. <rire> oh, faudra que tu prennes des munitions aussi. Ah, t'as des enfants Ouais, j'ai un petit garçon. Oh, ah, trop mignon. Oh merde, ça tire, ça tire, ça tire, frérot. Saute, brigand, saute. Oh, a éclaté l'hélico. Faut pas le temps de sauter de l'hélico. T'inquiète, ouais. Ah, je t'ai dit, dit saute brigand, j'ai bazardé l'hélico, poulet. Ah, ouais, j'avais pas entendu saute. Ouais, faut des munitions, je suis grand munitions. Crac, crac, crac, crac. crac. Dans le caillou, crac. Bien joué ça. Ou oh, y'a du derrière nous, attention. Juste J'ai réussi, réussi à le knock. Ouais, j'ai pris une balle bon par contre. Hein. Ouais, t'inquiète. Viens, on va essayer d'en ramasser. Oh t'es déjà chaud toi. <rire> pas, de, pas de ouf, hein. j'ai mis juste deux petites balles là, tranquille. C'est la cible. Il est où lui Derrière toi. Mon mon. Ouais, je l'ai remarqué quand il est sorti. T'es comme. T'es comme le, le tapis. <rire> <Ouais>. <rire> tu nettoies le sol le frérot. <rire> ouais, les missions, ai pas. Ai Retire pas la mission, clé USB. Y'a pas un caddie là On me voit de mine Une équipe ennemie vous pourchasse Restez sur vos gardes J'ai pas une un bon qui traîne heureux. par là Un beau caddie J'ai ça. T'es mieux ou quoi Non, désolé gros, j'étais. Non, désolé, je viens de me réveiller, tu sais, je lag un peu du cerveau. <rire> tu fais quoi, oh, non, là, tu es quoi dans, es dans la vie, vie toi Le fantôme. Moi je suis monteur de mobilier de bureau. Oh, c'est trop bien, c'est à dire que tu, tu fais des bêtes de bureau. Ouais, c'est génial ça, frérot. Ah ouais, il faut, euh, tout ce qui est bon. Montre monte tes armes, attends, attends, attends, monte tes armes. Oh, mais t'as pas le droit de jouer avec ouais. ça. Alors, le viseur, attends, attends, reviens là. Le viseur il va pas <rire> du tout. Et la X, on joue pas ça depuis, depuis un an et demi. Ramasse ça, tiens, c'est cadeau. C'est la MP5 gros. Ouais ah, la XM4 ouais mais je joue avec ça là, bon Et regarde là elle est bien équipée, elle a un joli skin Ah c'est mieux Parce que moi j'ai rien du tout hein. j'ai 60 munitions Tiens c'est pour toi Hop Un peu sniper aussi T'en ouais. bouge pas, bouge pas T'as même un béco allez hey, bien hein. Attends <rire> j'ai pas pris le drone Ah Tu peux le claquer direct le drone Y'a un, de... un mec devant moi Ouais, il doit être deux, l'autre de il fantôme. Hein. Non, il était tout seul, je lui ai explosé le fond, gros. La Hop, quoi qui arrive Y'a y Oh Oh, oh. Tu cheats Ce que t'as mis <rire> Ouais c'est ta petite petite elle est pas mal Ah bien joué bien joué Bah t'as vu c'est l'arme qui fait tout hein Le premier kill gros Le compteur est ouvert Fiaf il y a une voiture à ta gauche Rafaleur leur leur grand-mère gros Et, et regarde pour, Et pour le corps à corps au lieu de ton sniper Tu prends ça Sa petite OTS en il y en a un autre en haut, pas le droit de Tu l'as sniper ou pas Ouais, je lui ai mis une balle de snipe, frérot. Ouais, tranquille, tu vois, il est venu tout doucement. Euh, J'avais juste à mettre une petite tête. Moi, je débute, hein. Ça fait pas longtemps que j'ai le jeu. Ouais, c'est ça, mon cul. <rire> ouais, c'est toi qui fais des vidéos, ouais. Hein bah, ouais, c'est moi, gros. Et sur TikTok, c'est pas ma faute. C'est eux, c'est les gens qui prennent mon contenu. Et qu'ils le mettent ouais. pour faire de l'argent sur mon dos. Mais moi j'ai pas TikTok en soi. J'aime pas ce réseau. Non Non. Et le coup de la clé USB, c'est euh, faux, c'est un montage. Tu sais ce que je montrais avec la caméra Mon petit chat, non. Qui, est, qui est juste sur la chaise à côté de moi à chaque fois. Ouais. J'ai pas de clé USB ah, frérot. Chaud, la seule clé USB que j'ai, elle ressemble à... à un téléphone gros. Ouais. Et, ouais, et c'est en USB-C j'ai plus de port USB-C disponible sur le PC Après, frérot Après, moi je dis ça, mais Je, je, connais chi, euh, je sais, mais, mais c'est pas grave Tu as... Moi je joue avec la ps 5 Y'a un mec à gauche ouais. Ah bah oui Ah bah oui, bah.. Ah c'est des gars de par chez toi frérot qu'on a tué là <rire> Je vais faire comme il ferait oh. chaud à ch1. Regarde, fais comme, fais comme moi Boogie Tu, tu, te, tu, mets, tu te mets, mets là-dessus, tranquille Tu ouais. sautes, tu fais un 3-6, tu tires en oscope no et tu noques un mec <rire> ah non, ça marche pas à chaque fois, gros <rire> Ouais, mais t'en mets quand même pas mal comme ça. Oh, y y'en a juste en bas. Y'a un sniper à, à gauche là-bas. Tu peux me sauver, s'il te plaît T'es où ouais. Ou quoi, ouais ouais ouais, à cette distance c'est le quart euh, poulet. Alors il y a un mec dans le chiot et un autre derrière la petite guitune juste devant moi. Les deux sont knoc. Alors les, les deux se sont relevés poulet. Je m'allonge derrière lui. Il avance super vite. Il est, il est derrière le muret juste devant. C'est quoi les trucs qui tombent du ciel là Ah je parle e des portes là Ouais euh, Mais c'est des portes, elles tombent du ciel, on sait pas pourquoi y a pas vraiment de raison, je sais pas si c'est un bug pas Les développeurs d'Activision, ils sont pas nets les mecs hein. <rire> Et du coup c'est ton taf Ouais, ouais ouais ouais, depuis, depuis 5 ans frérot moi je fais ça Depuis 5 ans Ouais, je suis bien, tranquille. De quoi, il y a... Y est... par jour, du coup Euh... Ça dépend... Généralement, c'est entre 7... entre 7 et 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Ouais, ouais quand même. Ouais, mais après, tu ouais, vois... Après, après, quoi, après ouais, coup. ça compte... Après, c'est pas pareil, tu vois, parce que... Tu, euh, tu taffes pour toi et tout, et même, tu c'est un métier passion. Donc, tu vois pas vraiment... Toi, c'est quoi ta passion Qu'est-ce que tu kiffes de ouf, gros Ouais, moi j'aime bien la boxe. Imagine ton taf gros, ce serait entraîneur de boxe. Tu passerais ton temps dans la salle, tu t'entraînerais tout ça. Ouais, T'imagines ouais. les heures, comment elles passeraient ouais, pareil. ouais, bah là c'est pareil. Je demande une reconnaissance. Ouais, exactement. Là, il est... il est crack, il a 1 HP. Ouais, il est là. C'est bon. Allez, okay. bien joué ma poule. Euh, T'as vu qu'on avait deux ennemis dans... au village On va aller les tuer. Il te reste encore un drone, toi Le claque pas tout de suite, mais dans. Ouais. Ok. Une zone de jamais Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Oula. Là, la moto qui arrive. Il m'a vu. Il y a la moto qui est arrivée, t'as vu Tu viens ouais. avec moi, tu moi la tuer Vas-y. T'as tué les deux là en haut Ouais. Ah on n'a pas le temps. <rire> oh, il est là, il est là, il est là gros. Ouais. Nice mec, bien joué. Il gueule aussi lui. Ah, ah c'est des grands hurleurs. Tu veux monter dans le clocher, tu regardes un peu ce qu'il y a, tu me dis On bouge. Vas-y. On ah, merde. temps près de la porte. Joli ça, joli. C'est ça qu'on veut voir dans notre équipe. <rire> En haut allez équipe. Sur moi gros c'est rentré c'est rentré Chez nous Y'a du monde en bas Le copte de 18 mètres derrière Il y en a un en de Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Boogie Il me tire dessus Boogie Boogie Mon frère Je l'ai craqué C'est Ah, top Oh va le deuxième Qu'est-ce qu'on va me faire Je le rappelle. Putain oui. Qui c'est qui t'a cassé les couilles là ah, J'ai un pote qui m'appelle parce que je dois aller manger avec lui à midi oh. Ah tu dis que tu joues avec Chouan NOO <rire> C'est bon Je suis tombé mais tout va bien ça c'est la bière pour ouvrir le parachute à quand tu tombes dans le truc de merde Je sais pas ce qui s'est passé moi moi j'ai rebondi je me suis accroché à un morceau de l'échelle Non regarde y'a deux bonhommes en haut T'as une frappe non Attention, le gars se si. rapproche Je Pourquoi oh, tu leur as Fallait leur tirer J'ai knock les deux après toi. Ouais, ouais. C'est une saloperie ton sniper. Et toi, du coup, <rire> Boogie, tu vas pas sur Twitch Jamais Non. Ok, ok. Tu que sur Twitch Non, je fais des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, YouTube, faudrait que t'ailles regarder. Il y a plein de vidéos sympas. Et je pense que bah, notre, ouais. notre rencontre de tous les deux, elle ira sur YouTube. Oh bah ouais bah c'est cool Si, si y'a des gens Oh ça tire en bas Oh largage Je vais me faire allumer aussi je pense Ouais ouais je suis knock Tu peux me réanimer Ouais Si y'a des si, si y a des gens de, de Youtube qui regardent tu, tu leur aimerais leur dire quoi Ouais voilà, impeccable ça c'est bien dit gros Je le vois pas par contre toi je suis Pourquoi est-ce qu'il y a des vides qui pètent en dessous de nous il y a des vitres qui ont pété en dessous de nous, comme s'il y avait des gens. Je pense qu'on va faire une rotation du ninja. C'est-à-dire qu'on va partir euh, sur la... Oh. Alors, est-ce que tu es prêt à me suivre, Boogie Chacun... ouais. Alors, prends ton arme la plus légère ouais, et go On est parti, mon bébé Allez, hop On est des poules, on n'est pas à des pots. On a tout ce qu'il nous faut. Monte à l'arrière, rapidement, Boogie Petit filo Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tups Et la rotation Bien joué Boogie, joli. Shield de toi mon lapin. Y'a un mec à la fenêtre du comico juste devant toi, d'accord Ouais, ça pas. Avance pas trop, reste avec moi, tranquille. Bien sûr. Poussez-vous. Recule Boogie, recule, recule, recule, recule mon lapin. Ou shield toi là, sinon tu as dit. Ah bah, c'est le DC. C'est rien, c'est rien. La mort peut être une seconde vie pour certains. <rire> J'ai à être animé ma poule. Comme ça on termine la game ensemble. Ça te va Ouais, c'est impeccable. Impeccable. Il aime beaucoup ah, ce mot. Fois, euh... plus de toi là sur Internet, C'est celle que tu fais avec euh, le bouclier et puis euh, quand tu raterris derrière avec la flash. Ah, c'est bien joué, ça a ça. Ouais, c'est propre. Merci. Ouais, je t'en prie Bouillet. Bon par contre là ça risque d'être un peu la merde maintenant. Hein. Ouais. Il y a le largage sur le toit donc ça va, j'ai essayé d'y aller. J'espère On se les mette à ta gauche. Non, là, on verra. Il y a un sniper de merde sur le toit de merde. Viens Boogie, viens. Il y a le Snapchat sur le toit, hein. je prends une balle sur moi. Viens, toujours sur le toit tu penses <rire> Ouais ouais bah ouais, hop. Voilà, ils sont allés en haut. Ouais bah je bon, buté. Putain. Je vois Ouais, il vient, il vient de prendre ta place sur le toit. Après c'est un chenaplan ça hein. Ouais, il est près de la tyroline, non? Euh, vraiment un comportement de chenapan. Voire chapardeur, je dirais même. Et surtout, toutes ces balles de sniper, elles touchent très très bien à ce garçon. Hein. Ah ouais. À notre époque, c'était pas comme ça. Hein. <rire> Tu sais ce qui est magnifique, euh, mon frérot Et moi Tu rejoues, on l'a fini ensemble. Ouais. Par contre, pour ratérir là. Y'a un gars là. GG ma poule, on a gagné, Boogie. Merci bien. <rire> ouais, c'était cool, très gentil de avec toi. Ah, bah, tout le plaisir. Et pour moi, vous voulez. T'as quand même fait 6 kills, c'est propre! Ouais, ah, tu sais, c'est normal, c'est normal! Moi j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de refaire une à jour! Hein. Bah, qui sait? Et moi, je suis. oublie pas, je suis sur Instagram, Twitter, Twitch et Youtube, pas TikTok! TikTok c'est des, des brigands qui se font de l'argent sur mon dos! Si tu vois du contenu de moi sur TikTok, tu le reportes parce qu'ils volent mon contenu, c'est pas moi qui fais ça! Voilà! Ok! Bah vas-y, bah, je te suive sur Instagram alors. Je t'embrasse Boogie, au plaisir. Allez, bonne journée à toi. Salut mec. Ciao.